aujourd'hui je suis invitée dans une maison de maître particulièrement attrayante. Les résidents y ont choisi un plancher qui correspond très bien avec l'élégance intemporaire de la propriété, le 10 mm Paul, de pomme, parquet contre-collé de l'alignore. Lors de la rénovation de leur maison, les propriétaires faisaient face à un défi. Ils voulaient préserver le caractère et l'historique de leur maison, mais aussi y apporter une touche moderne et contemporaine. Ils ont donc recherché une solution de revêtement de sol parfaitement adaptée aux éléments caractéristiques et planchers historiques qu'ils voulaient préserver ainsi qu'au style contemporain qu'ils voulaient ajouter. Comme ils voulaient préserver et rénover le parquet existant, le nouveau parquet de est parfaitement avec l'ancien. Non seulement en épaisseur mais aussi bien en couleur. L'épaisseur disponible était limitée à 10 mm. Pour cette raison, pour eux, le 10 mm bone était la meilleure solution. Le bone est un des parquets abaissés de la Le chêne sélectionné pour ce type de revêtement de sol apporte un mélange parfait de nuances subtiles et naturelles. Des petits nœuds créent de l'authenticité ajoutée. La couche supérieure de bois est légèrement fumée, ce qui fait que la couleur du parquet devient plus chaude et plus intense. Les résultats du fumage donnent des différences de couleurs plus complexes qui s'expriment de façon éclatante. Le parquet bol est fini avec de l'huile naturelle blanche, ce qui lui donne une touche contemporaine. Le raccordement entre le parquet historique et le nouveau est bien réussi, mais aussi sur les caractéristiques techniques, le client peut être sûr et certain. Le 10 mm bol est un parquet de pli. Dans ce cas, il y a deux couches une couche supérieure de chêne de 2,5 mm d'épaisseur et un support multiplex de 7,5 mm. Sur le site de la ligne, vous trouverez tout sur les détails techniques et les dimensions de ce parquet. Je vous invite entre temps dans les autres chambres à l'étage supérieur de cette belle maison. Un parquet comme le Bonne est aussi parfaitement approprié pour la plus petite chambre de la maison où vous donne une sensation de luxe et de dans la salle de bain Pour l'entretien quotidien et efficace du bol, renseignez-vous sur notre site. Vous trouverez beaucoup de conseils utiles dans la section protéger votre parquet ou regardez notre vidéo sur l'utilisation des planchers dans la salle de bain. Vous y découvrirez toutes les astuces pour la meilleure protection de votre sol. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans le choix de votre parquet. Beaucoup de plaisir avec le parquet multiple